Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à travailler ce pommier. Donc ce pommier vous l'avez déjà vu l'année dernière, la première fois que je l'avais montré c'était à l'occasion d'une première taille de densification, on avait taillé les différentes tiges et je vous avais expliqué que la prochaine intervention ce serait un rempotage dans la bonne inclinaison donc maintenant c'est chose faite, on remarque que c'est son nouveau pot, il a été rempoté dans 60% pumice, 40% akadama j'ai fait ça en mars 2021, vous vous souvenez en fait avant je l'avais cultivé en incliné donc ça j'ai quand même pas mal de questions, souvent euh, pourquoi tu inclines les pots, pourquoi tu les travailles penchés c'est tout simplement parce que je décide que sur cette arbre le projet c'est de le travailler dans une nouvelle inclinaison. Comme je ne peux pas le rempoter à chaque fois le jour où j'ai cette idée, eh ben je le travaille en fait en inclinant le pot et en commençant à habituer l'arbre à cette nouvelle inclinaison. Donc j'avais fait une vidéo sur ce thème-là, sur l'inclinaison des pots, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Pour résumer, en fait le fait d'incliner déjà par les arrosages, ça permet d'habituer les racines du haut à avoir moins d'eau que celle en bas, celle qu'on va garder du coup. Et le fait que ce soit incliné, les nouveaux bourgeons vont être bien dirigés. Parce que si on le cultive comme ça, les bourgeons vont vers le haut, et si jamais après on le rempote et on le met comme ça, bah les, les branches en fait sont mal placées, entre guillemets. Quand on a euh, le projet de travailler un arbre dans une certaine inclinaison, il faut incliner le pot, le cultiver comme ça, jusqu'au moment où on peut le rempoter dans la bonne inclinaison. là maintenant, il a sa bonne inclinaison, il est dans son nouveau pot, c'est un pot plus plat, j'en ai profité justement pour bien mettre à plat les racines parce que le, le nez baril était quand même intéressant et bah j'en ai profité pour faire un nettoyage. Donc j'ai fait un peu le même travail de, de sélection drastique de racines comme on peut le voir dans la vidéo du rempotage du cotonné aster ici, euh, donc vraiment bien rogner sur le bas et puis sélectionner toutes les racines qui partent du collet jusqu'à l'extérieur, vraiment de manière radiale pour avoir un système bien étoilé bien à plat et conique, de la base jusqu'à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose qui prend du temps, mais une fois que c'est fait, l'arbre est bien positionné dans le pot, les racines sont bien à plat, il y aura un développement qui va bien se faire de manière radiale, et ça va participer à la construction au fur et à mesure du nez bien à plat. On peut remarquer aussi que j'ai mis de la sphène sur la surface, autour du collet, donc pour favoriser justement le développement des racines en surface, donc celles qui participent justement à élargir le nébari. Et il a très bien réagi à ce rempotage, parce que du coup il s'est remis à faire des tiges. Alors moi, chaque année, euh, sur le pommier et sur la Sainte-Lucie, c'est vraiment les deux espèces problématiques. À chaque début de printemps, j'ai une petite attaque de puceron. Alors euh, cette année, elle était assez faible, mais elle était quand même présente. Elle était moins élevée que l'année dernière, où c'était vraiment sur tout l'arbre. Mais comme j'avais fait en début d'année euh, le traitement le kidajin, le Yokosai, on peut retrouver la vidéo ici, je pense que ça a permis de limiter l'attaque. Donc en fait, les pucerons, euh, ils se mettent vraiment sur les, les petits bourgeons qu'on voit ici, là. Ils se mettent à tout manger, la feuille se recroqueville. On regarde à l'intérieur et on voit plein plein plein de petits insectes verts. C'est des pucerons et souvent, c'est allié à euh, une espèce de file indienne de, de fourmis qui monte dans l'arbre et qui vient se nourrir des déchets des pucerons. Donc les, les fourmis élèvent les pucerons et euh, les pucerons nourrissent les fourmis. Et les pucerons, du coup, il faut s'en débarrasser pour éviter justement de, de trop affaiblir l'arbre, parce que ce qu'il est en train de créer euh, jeune, bah justement, les pucerons sont en train de le manger, de l'affaiblir. Donc ça, c'est pas bon. Donc moi, la solution que j'ai choisie cette année pour me débarrasser des pucerons, c'est vraiment une méthode bio. Euh, je m'attaque à la fois aux pucerons et à la fois aux fourmis. Euh, pour les fourmis, en fait, bon, je mets un petit piège à fourmis pour éviter qu'elles elles aillent dans l'arbre. Et pour me débarrasser des pucerons, j'emploie tout simplement des coccinelles. Donc c'est vraiment les coccinelles qui vont manger les pucerons, et euh, bah, on en est débarrassé en quelques jours. Je les ai tout simplement commandées sur un site internet, je vous mets le lien dans la description. Vous commandez en fait les coccinelles, vous pouvez les cultiver ou les acheter vraiment entre guillemets toutes faites. Moi c'était tout fait, euh, j'ai ouvert la boîte, je me retrouve avec des coccinelles, et je les ai placées en fait une par une dans l'arbre, à des endroits stratégiques et euh, en quelques jours, elles avaient vraiment tout mangé. Il n'y avait plus aucun puceron, plus de soucis. Et ce qui est bien, c'est que les coccinelles, en fait, elles restent chaque année. Elles vont partir se balader dans les étagères sur d'autres arbres pour voir s'il y a des choses intéressantes à voir. Mais chaque année, elles vont revenir en fait sur le pommier pour euh, bah, vérifier s'il n'y a pas de puceron. Et entre guillemets, c'est nos assistants anti pucerons naturels. Et ça, je trouve ça super intéressant. On n'a pas besoin d'utiliser de produits, de traitements, de choses à appliquer sur les arbres qui sont pas forcément euh, bons pour l'environnement. Et avec des simples coccinelles, on n'a plus aucun souci. En plus, c'est vraiment joli. Quoi. On voit vraiment les coccinelles comme ça qui se baladent sur les branches. C'est vraiment euh, génial, je trouve. Donc une fois que je me suis débarrassé des pucerons, vraiment en quelques jours, c'était parti. Euh, L'arbre s'est remis à pousser. Vraiment directement après, il s'est remis à tiger. Et du coup, bah, là, on voit ces tiges aujourd'hui. Là, on est en juin. Et on va faire la traditionnelle taille en verre donc sur cette arbre on en est à la deuxième intervention, la première c'était le rempotage et aujourd'hui on va faire la taille en verre comme l'année dernière. Donc on supprime d'abord les tiges qui ne nous intéressent pas, qui sont mal placées et les tiges qu'on garde pour la formation de l'arbre, on va les raccourcir à deux feuilles pour favoriser la densification et le bourgeonnement en arrière. Donc je fais ça parce que j'en suis à cette étape sur cet arbre. Je ne cherche plus à faire grossir euh, des branches ou le tronc. Le système primaire, donc le tronc, est ok pour moi. Euh, les placements de branches sont intéressants, je n'ai pas de manque de branches ou des branches qui sont à développer en diamètre maintenant ce que je veux c'est vraiment densifier les branches donc pour ça il suffit de faire des tailles successives de bien sélectionner les branches qu'on garde les départs et de faire densifier, bourgeonner en arrière et ça se fait tout simplement par la taille en vert. donc euh, on peut en faire plusieurs dans l'année là si j'avais pas eu la taille de pucerons j'aurais pu faire la première taille en avril là la deuxième taille on peut la faire fin juin on peut faire une autre taille en début d'automne donc ça peut faire trois tailles dans l'année et au fur et à mesure, année après année, on va densifier l'arbre. Après, vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais laissé le tir-sève de tête. Donc là, on peut le voir ici. Donc il est toujours présent. J'avais dit que je le gardais pour continuer en fait la ligne de tronc. La ligne de tronc, en fait, elle se situe ici. Mais effectivement, euh, l'ancien propriétaire bah, avait coupé euh, le haut du tronc, justement pour travailler la conicité. Et puis moi, je m'étais servi d'un petit départ que j'ai ligaturé pour continuer la ligne de tronc. Mais effectivement, le diamètre était très fin par rapport... Euh, à la base du tronc juste en dessous et moi ce que je veux en laissant tiger c'est de faire grossir la base de cette branche pour lisser euh, la continuité de la ligne de tronc donc pour que vraiment les deux diamètres passent du gros au petit avec une transition un peu plus réaliste il faudra aussi que je retravaille un peu la, la coupe essayer de la rogner pour vraiment lisser euh, la transition entre les deux voilà donc maintenant on va commencer le travail moi j'ai pris une simple paire de ciseaux pour cet atelier c'est le seul outil qu'on aura besoin on aura peut-être besoin après d'une pince pour rogner éventuellement la coupe à la transition de la tête et on va essayer de voir tout ça en détail donc c'est parti on se rapproche alors comme d'habitude on a des gourmands à la base donc ça on peut les garder ou on peut les supprimer en fait si on les garde ça permet en fait de faire grossir la base du tronc donc si par exemple on a une racine ici qui est un peu faible en diamètre qu'on a besoin de faire grossir et ben on peut laisser un gourmand tiger pour faire grossir justement la base là je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin euh, Peut-être qu'à cet endroit, ça peut être intéressant de le laisser parce que ici il y a un creux. En fait, on a une grosse racine ici et une autre de l'autre côté. Par contre, au milieu, ça manque un peu de matière. Donc, je vais laisser ce gourmand se développer pour faire grossir un peu plus la base ici. Alors de l'autre côté, c'est pareil. Euh, là, c'est vrai qu'il y a un vide. Il y a vraiment une grosse racine ici, une autre grosse ici. Et puis là, il y a un vide. Et c'est là qu'il y a des gourmands qui se sont développés. Donc, ça peut être pas mal de les laisser. Comme ça, on aura un grossissement à cet endroit pour combler un peu plus le vide. Donc là, les gourmands, je vais les laisser. On va passer à la première branche Pour la première branche, hein, vous vous rappelez, elle est assez particulière parce qu'il y a une espèce de cassure à cet endroit et je trouvais intéressant en fait, de la garder parce que ça fait quand même un arbre vieux en fait où il y avait vraiment une branche qui était là, qui s'est cassée et qui a quand même survécu Je trouve intéressant de la garder Par contre effectivement, euh, donc là elle part assez droite Je vois qu'à cet endroit-là, il y a une ramification euh, Là, il y en a une qui mériterait d'être développée mais c'est surtout là le problème, c'est que là, euh, le diamètre qui est devant ici c'est à peu près le même que derrière. Ça peut être intéressant de supprimer cette partie-là. Comme ça, en gardant cette partie, eh ben, on a une diminution de diamètre. Et juste derrière, vous auriez une branche qui prendrait le relais. Donc, Je trouve que ce serait plus esthétique de garder justement ces, ces deux parties-là, plutôt que la grosse qui descend comme ça là, d'un coup, et il euh, n'y a pas de diminution de diamètre. Donc là, c'est vraiment une partie importante de la première branche qu'on supprime. Donc là, je coupe au ras. Et là, on a une branche qui est plus belle parce que vraiment, on a un premier diamètre ici, un deuxième ici, et ça s'affine au fur et à mesure alors par contre au bout on a plusieurs départs, on a un départ ici un départ un peu plus développé ici, et un départ très développé au bout avec une tige, avec une tige au bout, là je vous montre là ce que je vais faire c'est à peu près le même travail, c'est à dire que je me dis qu'il y a ce bourgeon qui est intéressant celui-ci il est très intéressant aussi je vais garder celui-ci parce qu'il est plutôt bien développé et peut-être qu'après, euh, la prochaine fois qu'on fera une taille on reviendra en arrière ici pour garder euh, ces deux bourgeons, s'ils se développent. Donc là, le fait de supprimer déjà une partie importante à cet endroit-là, ça va faire repartir l'énergie euh, bah, sur cette petite branche et sur les deux bourgeons en arrière. Et en fonction de la réaction, et bah, ça permettra de revenir encore en arrière et, et bah, de densifier le plus proche du tronc. Donc pour la première branche, c'est fait. Donc là, on passe à la première branche arrière. Euh, alors, c'est un peu compliqué de, de voir. On a un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on a l'insertion de branche qui est ici, on a un premier départ ici, et ensuite vous avez à cet endroit-là euh, une ramification. Donc il y a deux départs, il y en a un ici et un ici. Je vais me permettre de garder que le départ du bas là, qui est plus fin que celui de droite où il y a peu de conicité. Donc toujours pour avoir des branches le plus coniques possible. Donc là, je supprime la partie du haut. Alors, je vais le faire en deux fois. Donc en me mettant de l'autre côté, on voit la coupe que j'ai faite. Et effectivement, là, on a un départ un peu plus intéressant parce que c'est une branche plus fine qui prend le relais et pas une grosse branche qui continue ici. Donc comme ça, proche du tronc, on a une ramification ici, une ramification ici. Et ensuite, on va se permettre de séparer d'une partie de cette branche parce qu'elle est trop longue pour faire justement repartir en arrière. Donc euh, j'espère que ça pourra repartir sur ce bourgeon-là. Comme ça, on aura deux bourgeons très proches et là, on aura une branche qui sera assez belle. Donc là, j'ai supprimé à cet endroit-là. Comme ça, je suis juste au-dessus de ce bourgeon-là et ce bourgeon-là. Et puis, bah, quand ça va se redévelopper, et bah, on pourra revenir encore en arrière si celui-ci et celui-ci se développent bien. Donc Là, on continue avec la branche juste à côté. C'est pareil, on a un départ de branche. Et puis, ici, il y a deux ramifications. Donc, ça, c'est super intéressant. Euh, donc Là, il y a un départ là, qui ne sert à rien. De l'autre côté aussi. Et le but, ça va être de raccourcir ces deux tiges. Donc là, euh, il suffit de regarder là où il y a des bourgeons. Il y en a un peu partout, il y en a un ici qui est intéressant. Donc on va couper devant, et puis pareil pour l'autre. Donc on continue à monter dans l'arbre, avec cette branche de gauche. Euh, là c'est pareil, donc on a l'insertion. Il y a pas mal de départs, donc là il faut que je sélectionne. La tige que je suis en train de bouger, elle se dirige vers le tronc. Donc ça, il faut vraiment la supprimer totalement. Comme ça, ça ouvre un peu plus ici, Là, on voit la branche qui est derrière. Je vais supprimer aussi les feuilles qui sont dirigées vers le tronc. Ok. Ici, ce bourgeon extérieur, il est intéressant. Derrière aussi, par contre, à cet endroit-là, ça monte vers le haut. Donc avec cette tige-là et cette tige-là, je vais me permettre de supprimer vraiment cette base de branche pour garder les fines derrière, en fait. Je vais en profiter pour supprimer des vestiges de la dernière taille, ici. Voilà. Après, je pourrais mettre du mastic en pâte sur les plaies. On continue avec la première branche qui va vers l'avant. Euh, là, c'est pareil, l'insertion est intéressante. On a un bourgeon assez proche du tronc ici. Par contre, je vais supprimer les feuilles qui sont dirigées vers le tronc. C'est pareil. On voit le point de ramification à cet endroit-là. Il y a une partie qui va à droite en haut et une partie qui redescend un peu. Donc, la partie qui redescend un peu, on va la raccourcir. On va la raccourcir au premier bourgeon. Ici, je vais raccourcir aussi une partie de l'ancienne coupe. Et sur cette partie-là, je vais garder que la partie qui descend. La partie du haut qui a séché, je la raccourcis. Voilà, évidemment la tige la raccourcit, et je garde que deux feuilles. Hop. Je vais me permettre d'effeuiller un peu, en supprimant les plus grosses feuilles. Comme ça, ça fait vraiment rentrer la lumière dans l'arbre, et ça a vraiment favorisé le bourgeonnement en arrière des bourgeons que j'ai laissés ici. Alors j'avais pas vu à la base ici, il y a quelque chose qui pousse, donc ça c'est pareil, il faut que je... Je supprime, c'est vraiment pile dans creux. Ça sert à rien de le garder. Là, je coupe à cet endroit-là parce que derrière il y a un bourgeon. Ici, c'est pareil. Okay. donc là je veux que ça reparte ici et ici donc là c'est pareil on a des feuilles à se débarrasser là tout ce qui est mal dirigé je supprime et sur cette branche en fait ça se divise en deux il y a une partie qui monte en haut et une partie qui va en bas la partie qui va en bas je vais pas la garder voilà là, je peux raccourcir voilà. comme ça je garde que la partie du haut et puis bah, le bourgeon ici alors ensuite quand on a une branche assez complexe une première ramification ici une autre là donc ça c'est très intéressant et puis euh, une continuité ici vers le haut par contre toute la partie droite qui continue ici on peut la supprimer donc là j'utilise la pince comme ça on va vraiment gagner en conicité, on aura des ramifications proches du tronc Hop j'enlève toujours les feuilles en fait qui sont dirigées vers le tronc ou parfaitement vers le haut ou vers le bas j'essaie de garder quelque chose de, de latéral ou de légèrement incliné vers le haut à 45 degrés et puis j'essaie de ne pas garder euh, 10 feuilles au même endroit quoi. donc ça c'est bon pour cette branche euh, par contre effectivement là, sur, cette, euh, sur cette tige c'est beaucoup trop long en fait ça, ça, part, euh, ça part vraiment en tige là ici là, je vous montre le, le bout c'est très très long donc je vais couper euh, bah, là où je commence à avoir des, des insertions de feuilles donc il y a des bourgeons à temps et là en coupant on va les réveiller, là c'est à peu près le même schéma, on a une partie ici qui monte vers le haut et un bourgeon là devant vous qui est intéressant, par contre toute la partie qui est devant on va s'en séparer pour repartir sur des bourgeons arrière, Hop. ici c'est la coupe de la branche que je viens de couper et vous voyez que ici et ici vous avez deux bourgeons autour, donc ça s'il si se développe c'est parfait on aura des tiges et on aura une belle conicité. Euh, la partie qui monte parfaitement vers le haut, finalement, euh, je ne sais pas si je vais la garder. Dans tous les cas, je vais garder un petit bout au cas où et je vais couper la partie qui est juste au-dessus du bourgeon. On arrive à une branche arrière, donc là c'est intéressant, ici elle est bien placée. Par contre, je vais couper la partie qui a commencé à tiger, les feuilles qui sont mal dirigées. Et la branche elle continue ici avec euh, deux nouveaux bourgeons ici, donc qui serait intéressant à développer comme ça, autour de la branche. Par contre la partie au-dessus, qui a le même diamètre que derrière, et qui dispose de deux tiges, ça par contre on va la supprimer entièrement. Et ça va justement réveiller les deux bourgeons derrière. J'essaie d'insérer la, la pince le plus loin possible. Et puis s'il y a un moignon, c'est pas grave, on pourra toujours venir euh, dessus. Quand ça aura séché. Voilà. Voilà, là on voit la coupe et puis les deux bourgeons que j'ai laissés de chaque côté. Comme ça, ça va pouvoir se développer et on aura la continuité de la branche. Donc là, on a bientôt fini et on arrive justement à la branche de tête. On a le tir sève ici, et la question, c'est de savoir est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le supprime Donc déjà, je vais raccourcir euh, la branche qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ce rang tire -sève. Pour justement euh, avoir une coupe qui est pas trop grosse pour éviter d'avoir des grosses coupes comme ça euh, qui mettent du temps à cicatriser qui sont moches je vais couper ce tir sève en plan large Ça sera mieux pour voir euh, ce que ça fait comme ça j'aurai une coupe qui fait même pas euh, qui fait même pas un centimètre qui doit faire 5 mm et ça permettra d'avoir une meilleure cicatrisation avec ce bourgeon ici qui va prendre justement euh, le relais pour la tête et à la limite je vais continuer à le laisser tiger pour faire grossir la base donc on va se remettre en plan large et je vais couper le tir sève donc c'est parti je vais rogner la partie du haut Hop, voilà. Comme ça on a une belle continuité et on a la nouvelle tige de tête ici et finalement sur la branche arrière je vais repartir sur un bourgeon un peu plus proche du tronc pour améliorer la conicité de cette branche parce que je trouvais qu'elle partait trop loin en fait Ok, ça me semble correct, maintenant je vais juste supprimer les feuilles euh, qui sont mal placées donc euh, des feuilles qui sont par exemple euh, trop grosses pour euh, essayer de faire rentrer la lumière euh, celles qui sont mal dirigées par exemple qui, qui tombent vers le bas, qui vont directement vers le haut ou qui vont vers le tronc par exemple, une mauvaise direction et j'essaye à un point il bah, y ait 2-3 euh, feuilles maximum et pas 5 ou 6 Donc c'est parti, c'est la dernière étape <musique> bon la taille est terminée je suis revenu sur certaines branches pour essayer de vraiment ramener encore plus proche du tronc certaines branches qui, étaient, qui me paraissaient un peu trop longues quand on regardait l'arbre de, de loin ça m'a permis de faire d'autres coupes additionnelles les branches commencent à avoir une belle conicité. sur certaines branches il y en a qui sont, qui sont encore à développer notamment cette première branche je trouve que ce tube est quand même trop long mais je compte sur ce bourgeon là pour qu'il reparte et qu'ensuite on puisse se séparer de cette partie là donc de toute façon c'est toujours comme ça, au final euh, moi je laisse se développer, je vois ce qui en ressort, je fais ma sélection, je reviens en arrière et ainsi de suite et au fur et à mesure on finit par construire quelque chose qu'on garde et c'est une structure qui va rester définitive. Là pour l'instant le tronc est bon, le départ des branches est correct et on commence à avoir des ramifications qui commencent à être bien placées et proches du tronc mais effectivement c'est un travail qui met plusieurs années parce que c'est vraiment l'accumulation de toutes les tailles au fur et à mesure qui fait qu'après on a un arbre qui est bien construit, bien densifié, bien ramifié. Donc voilà, ça c'est un arbre qu'on va suivre année après année. J'ai aussi retravaillé la coupe ici, là, qui, était, euh, bah, qui était vraiment parfaitement plane et noire. J'ai rogné jusqu'à ce que je retrouve du bois vivant. Ça m'a permis de réduire l'épaisseur de la matière à cet endroit-là, pour essayer vraiment d'affiner toujours cette euh, continuité de ligne de tronc, pour que vraiment un jour on ait une épaisseur qui soit correcte ici à la base, et puis une belle conicité et pourquoi pas après repartir euh, sur une des branches au fur et à mesure, pour avoir justement une diminution de diamètre qui soit vraiment visible. Après effectivement le résultat est intéressant parce que justement on s'est séparé du tir sève et là visuellement on retrouve tout de suite l'arbre, euh, la forme globale que j'aimerais vraiment lui appliquer avec des branches un peu plus longues ici et un peu plus courtes ici même si le tronc se balance un peu sur la droite et je trouve que ça fait un petit déséquilibre intéressant et puis il sera pas plus haut que ça, hein. donc là on est vraiment sur un show-in un petit show-in de pommier. donc je suis bien content de la tournure qu'il commence à avoir cet arbre il va retourner sur les étagères, je le cultive vraiment en mi-ombre en fait il a un peu le soleil le matin et du soleil en fin de journée euh, vers 17-18h mais le reste du temps j'ai remis le voile d'ombrage sur mes étagères donc là euh, c'est une ambiance assez lumineuse mais il euh, n'y a pas les rayons directs qui vont sur les feuilles ça permet de bien gérer l'arrosage, je suis à un arrosage voire des fois deux si vraiment la journée est très chaude donc c'est quelque chose que je peux gérer avec mon emploi du temps et le substrat est adapté pour ça au niveau de l'engrais c'est comme les autres engrais organiques, solide ou liquide et logiquement après ce travail là il va se remettre à euh, développer ces bourgeons arrière que j'ai laissés, les choses pour l'instant qui sont peu développées sur lesquelles j'ai laissé à chaque fois deux feuilles et le fait de garder certaines feuilles qui sont bien dirigées ça permet déjà de favoriser les bonnes directions pour les futurs pousses et puis le fait d'avoir supprimé toutes ces feuilles qui étaient mal dirigées on a fait en fait un effeuillage partiel qui permet de bien faire pénétrer la lumière au sein des branches et des ramures et ça, ça permet de réveiller les bourgeons latents. donc c'est très intéressant et puis on, on voit vraiment bien la structure Donc, ça va se re remplir, ça va se densifier et logiquement l'arbre va devenir de plus en plus beau <rire> voilà j'espère que ce sujet vous a plu il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé la suite du pommier donc maintenant c'est chose faite on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï à force d'arroser déjà en arrosant sur cette euh, déjà en arrosant déjà vous pouvez vous pouvez voir sur ce. et le fait que ce soit incliné et le fait que ce soit incliné et le fait que ce soit incliné les nouveaux bourgeons vont être bien dirigés donc ça c'est ça, ça prend toujours du temps mais au moins euh, donc ça, ça c'est mais je pense que le je pense que le fait que j'ai fait le yokosai mais, mais je pense que je, on a plusieurs, euh, on a plusieurs. Euh... On va passer à la branche arrière. On va passer à la première branche. On va passer à la branche. Ah oh, putain, on est sur la première branche de gauche. On est sur la branche de gauche. Donc là, je continue à monter sur l'arbre. Euh... Donc là, on continue à monter dans l'arbre. Et puis là, comme tout à l'heure, la tige. Ah non, c'est bon, j'étais. Ah, mais là, vous voyez pas. Hein pas du tout. Parce que là, c'est quand même super intéressant là. cette branche. Et la branche est continue. Et la branche. On se remet en plan large et je vais couper la. Donc on se remet en plan large et je vais couper euh, la branche de tête. Donc on... Donc on se remet en plan large. Donc euh... c'est bon, j'ai fini la taille. Euh... Oh. Euh, là, pour l'instant, euh, les départs au niveau de l'arrosage c'est comme les autres. Euh, au, niveau, au niveau de l'arrosage, au niveau de l'arrosage, et pour me débarrasser des coccinelles, <rire> et pour me débarrasser des pucerons,